tout compte plus, il faut dire que c'est un peu c'est que je jeu en à part Ouais... ouais, je pense qu'il faut... ouais, en haut. Oh, oh, Allez, yeah. Now Let's go. Un triple plus... son Ah, ah, ah. Ah, oui, On va aller voir dans il qu'il y un vide, il nous faut la casquette des Yeah. Oh Oh Oh Oh c'est truc <'en> <t 'en>